Allez Bonjour à tous, aujourd'hui dans la vidéo du jour je vais vous présenter les deux derniers suppléments qui sont sortis pour Warhammer Fantasy et qui m'ont généreusement été envoyés par Chaos Project que je remercie chaleureusement pour sa confiance. On va avoir donc l'archive de l'Empire Volume 1 où vous allez voir qu'on découvre à la fois la géographie, euh, euh, la partie économique et historique de plusieurs régions, mais également euh, trois, on approfondit euh, trois peuples, à savoir les halflings, les nains euh, et, euh, et les elfes. Et puis ensuite, on abordera de façon un petit peu plus euh, succincte euh, les aventures à euh, Eversreich 2, hein, donc euh, la suite du volume 1, avec euh, des, euh, des scénarios, donc je ne veux pas euh, vous spoiler, euh, et puis euh, sinon euh, on pourra euh, y voir le guide du duché de Roche-Noire, donc là on verra que la structure en fait de la présentation de Roche-Noire est exactement la même euh, que pour ce qui vous est présenté dans les archives euh, de l'Empire, et c'est très bien comme ça, et puis ensuite euh, on abordera également euh, sur la fin de l'ouvrage euh, la famille euh, Jung Freud, avec tous ces personnages des tirés pour chacun d'entre eux, qui sont faciles à intégrer dans vos scénarios. Allez, du coup, je vous propose de partir à la découverte du contenu de cette archive de l'Empire, donc volume 1. Une exploration sombre et périlleuse de l'Empire. Comme d'habitude... On a à l'ouverture euh, cette carte qui devient euh, devient un, un lieu commun de l'édition de Warhammer. C'est comme d'habitude richement euh, illustré également. Alors au sommaire, on va retrouver en fait euh, euh, succinctement des présentations géographiques et euh, des présentations euh, de races. Hein. Et comme je vous l'ai dit, euh, on va avoir six chapitres. Un premier euh, sur les grandes provinces. Ensuite, euh, on va retrouver un second sur les euh, Alfing. Euh, le guide de, du grand euh, comté de Motland. Les nains impériaux. Le guide de Karak Asgaraz. Ensuite, le guide de euh, euh, Lorelorn pour les elfes. Et puis une annexe. Qui est euh, courte mais euh, quand même assez riche alors tout l'ouvrage hein, comme ça est constitué euh, de supports qui sont euh, soit fluff euh, soit euh, des petites stories c'est vraiment euh, voilà c'est là c'est une belle introduction en fait à l'ouvrage et puis on va donc commencer par les grandes provinces vous allez voir en fait qu'il présente toujours les choses de la même façon euh, ça commence toujours par... Euh, alors là, on est sur sur le Haverland. Euh, euh, ça commence toujours par un, un historique. Ensuite, il y a quelque chose que je trouve très sympa, euh, c'est cette espèce de, de, de petit camé là. Euh, donc sur l'Haverland, mais on verra que c'est pour toute, euh, toutes les contrées qui sont présentées, avec le nom officiel, donc le grand comté d'Haverland, les dirigeants, donc euh, la comtesse, euh, euh, euh Ludmilla euh, première ensuite on va voir le type de gouvernement donc là on est sur une autocratie on va voir la capitale Averheim, les provinces intérieures hein, principauté d'Averheim ensuite les Freistadt notables donc les, les, les grandes villes, hein, les grandes villes de, de la région et puis ce que j'aime beaucoup aussi c'est les principales exportations là en l'occurrence on a du bétail, du vêtement de mode, de la porcelaine fine des chevaux et des produits en cuir et du vin Ensuite, on va retrouver euh, une zone euh, qui euh, décrit la géographie, euh, les habitants, et puis euh, un lieu ou des lieux notables, ici c'est ici, le, le Streisen, et puis il y a l'héraldique euh, euh, qui est également présent, euh, ce que je trouve euh, que je... Voilà, très propre. Après, on aura euh, le Mideline, donc euh, comme tout à l'heure, hein, le Camé, la géographie, les habitants, les lieux notables... Toujours très richement illustré. La land euh, le Nuln. On va retrouver le Hostland. Alors après là, on a euh, du contextuel. Donc euh, soit on va y croiser des personnages, mais ça on y verra, on verra un peu plus loin les personnages. C'est plus, euh, c'est plus pour. Euh, euh, pour les races mais euh, voilà, il y a des, des histoires de batailles, euh, des choses comme ça. Enfin, c'est toujours lié à, à la zone qu'on exploite, c'est le Reichland, le Streetland avec l'héraldique euh, à chaque fois hein, également euh, également présent. Franchement, je trouve ça euh, je trouve ça très classe. Le Sudland, Voilà, toujours géographie, habitants et lieux notables. Le Talabekland, le talabelaim avec par exemple, vous voyez ici, là, on a visé juste, c'est un, un petit camé euh, qui euh, va traiter euh, euh, des arquebuses. Euh, c'est les arquebuses qui sont utilisés dans, dans le Talabheim. Euh, donc ça vous explique un peu l'historique de cette, de cet arquebuse qui est, qui est typique. Euh, c'est un long un long fusil de, de Hochland son nom complet est l'Arquebuse à la portée fantabuleuse du trépas imprévisible et imperceptible de Léon Thomenstein. Alors après derrière vous avez toute une petite histoire. Ça c'est très, euh, ça permet vraiment euh, voilà de vous offrir des orientations, de nourrir en fait votre propos lorsque lorsque vous abordez ces lieux. Vous pouvez enrichir en tant que MJ votre propos en, en, en parlant d'anecdotes. Ensuite on va tomber sur le chapitre 2 avec le clan des halflings. Donc là aussi une introduction et puis ensuite une présentation des clans. Et euh, pour chaque clan, en fait, on va avoir comme ça un personnage qui est décrit. Hein, là, c'est l'archer euh, aux yeux grands ouverts, avec sa petite partie fluff, et puis ensuite son, son camé de caractéristiques et de compétences. Donc ça, ça va se retrouver dans tout ouvrage, quelles que soient en fait les races qui sont présentées. Je vous rappelle qu'il y a les halflings, les nains et les, et les elfes qui sont couverts par par cet ouvrage. Voilà, on part ensuite sur d'autres clans comme les pieds de foin, et puis ben, euh, euh, voilà, la, la, la bourlingueuse, hein, euh, qui, euh, qui est, euh, qui est une, une chef de bord, la Tina, Tina la bourlingueuse, les pieds de paille, les pieds de foin, pieds de paille, euh, les poches carrées, avec le vaurien chapardeur, le Louis, euh, Louis, euh, Louis, <rire> Louis poche carrée maître mendiant, avec ses caractéristiques et puis ses compétences d'athlétisme, de charme, de discrétion, ses talents, ses traits et ses possessions. Voilà. Le Havre euh, Basse, avec cette fois-ci Bella, qui est une rançonneuse. Le Rumster, avec un personnage proposé qui est Lapsi, un artisan. Le bord de Shard et euh, le paf de ronces, là aussi, deux PNJ, qui vous sont proposés, qu'on peut croiser, Alors on peut partir du principe que, ben voilà, que l'on se promène dans cette zone-là, on croise ce personnage là et puis derrière, eh ben, on peut broder une rencontre. Euh, ensuite, là, on a les options euh, de talent du clan des Halfling, donc ça, c'est en complément euh, de ce qui est euh, contenu, dans le livre de règles, en fait, hein, vous avez euh, carrément un, un tableau qui vous est proposé euh, avec euh, avec en fonction euh, du clan, euh, les compétences supplémentaires et les talents supplémentaires euh, qui sont des choses qui ne sont pas euh, dans le Warhammer Fantasy jeu de rôle. Donc, euh, lorsque vous créez un personnage halfling, vous pouvez choisir de modifier les compétences de talent et de race des halfling de Warhammer le jeu de rôle avec les variantes spécifiques à un clan, voilà. Euh, pour ce faire, utilisez la liste suivante de compétences et de talents pour les ajouts correspondants à votre clan que vous avez, que vous avez choisi et que vous avez euh, qu'on vient de voir, hein, puisque euh, ça reprend notamment les, les clans qu'on vient de voir dans le livre euh, les euh, pieds de foin, pieds de paille, euh, les, les poches carrées. Ensuite, on va avoir euh, le guide de la comté euh, de Woodland avec un historique. Avec une chronologie ici hein, qui, est, qui est plutôt euh, plutôt sympa et puis euh, là on commence à avoir des propositions qui sont super sympas donc là on a la politique, euh, les anciens de Moot, euh, le grand comté euh, de Mootland et, euh, et ses frontières. Moi ce qui me plaît bien c'est ces amorces là, d'ailleurs il y a des petits Sam sont euh, en fait ça vous propose des euh, ça vous propose des débuts de, de, de mission des des, des, des idées euh, soit d'événements euh, soit euh, euh, soit même un début d'histoire, en fait. Par exemple, je prends euh, l'affaire de Moodland, euh, je lis, « Le groupe arrive dans la ville avec un besoin urgent de provisions pour constater qu'ils euh, ne peuvent entrer nulle part, car euh, la ville est en proie à un conseil des anciens qui dure depuis euh, déjà trois jours. Euh, les euh, procédures semblent s'être transformées en dispute pour déterminer si quelqu'un pouvait s'endormir debout. » Si les personnages veulent de l'aide, ils doivent régler la dispute et 14 autres problèmes importants du village. Donc ça c'est super intéressant, je trouve, que c'est sympa parce que en fonction de l'endroit où vous vous retrouvez, vous allez avoir comme ça des petites propositions scénaristiques à euh, bah vous arrivez là mais voilà ce qui se passe quoi et euh, c'est très très sympa euh, les clans dans les clans ça c'est assez intéressant également les sélections de bon ça c'est un peu tiré par les cheveux mais mais pourquoi pas la loi des alfine euh, les garde-champs euh, la direction euh, de Mout euh, là c'est pareil hein, vous avez des amorces euh, le grand tour Là, au niveau, au niveau graphique, je trouve qu'on est, on est vraiment sur des choses, sur des choses super sympas. Euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment très, très classe. Une très belle carte ici. du euh, Moodland, on va en retrouver une également chez les nains. Euh, avec les lieux importants, hein, la marche d'Aver, euh, l'autre de, de, de Streetland. Et puis, et puis toujours ces petites amorces scénaristiques qui sont assez, assez bien, assez bien venues. Voilà, euh, ensuite euh, en euh, chapitre 4, on va avoir euh, les nains euh, impériaux, euh, donc euh, bah, là, pareil, c'est exactement le même format, on va retrouver la partie historique, on va retrouver ensuite tout ce qui est la vie des nains, on va retrouver les clans, on va enquêter les sociétés impériales, les anciens clans, le conseil des anciens, les petits camés qui vous lancent des, des, des idées d'accroche. Des idées voilà, en dehors du clan, les autres clans des nains impériaux, les citoyens impériaux, les nains euh, des Karak, euh, avec des zones plus spécifiques hein, encadrées, euh, euh, maître des runes impériaux. La communauté des nains avec les choses qui comptent, hein, les forts intérieurs, les tavernes, la fameuse brasserie, la forge, le chemin secret, hein, les chemins secrets et puis euh, les temples, avec les dieux ancestraux. Et puis là, on a euh, trois personnages qui vous sont euh, proposés ici. Et euh, pour ces trois personnages-là, vous avez des aventures courtes. Hein, euh, ces PNJ peuvent être intégrés à des aventures en cours ou bien utilisés comme des points de départ pour une nouvelle histoire. Voici quelques accroches scénaristiques associées à chaque personnage. Donc ça, c'est vraiment sympa quand vous êtes, euh, quand vous êtes MJ et que vous voulez euh, démarrer euh, un scénario, puis que vous êtes un petit peu en, en, en mal d'accroche, vous savez, ce qui, ce qui permet de starter euh, l'histoire, bah, vous pouvez choisir un de ces personnages, et puis vous avez un début un début d'histoire ici. Ensuite, on va retrouver le guide de euh, Karak Asgaraz, voilà, avec pareil toujours la même chose, hein, la partie historique, la chronologie, vous voyez, c'est vraiment structuré systématiquement de la même façon, ce qui peut donner un sentiment de redondance, mais en même temps, euh, on a ses repères et, euh, et ça fonctionne euh, très bien. Les maîtres ingénieurs, euh, un percuteur, donc là pareil, alors, on n'a pas de visuel, mais on a des personnages euh, qui, sont, qui sont tirés comme Ragni Torison, hein, qui est un capitaine patrouilleur talentueux et stratège né. Ragni a attiré l'attention du roi Turignar après une série de raids contre les orques de la tribu des Croques Noirs et ses actions courageuses pendant une bataille contre les gobelins du pieux sanglant. Voilà, rien que ça. Vous avez les caractéristiques du perso. Euh, ensuite, on va avoir euh, les clans, avec une description ici euh, des, euh, des métiers des clans. Hein. Il y a des clans qui sont ingénieurs, des clans qui sont fermiers, mineurs, brasseurs, euh, métallurgistes, bijoutiers. Euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant également. Toujours... Euh, toujours le graphisme super quali de Warhammer, on adhère ou pas, mais on peut pas vraiment être insensible, je trouve, voilà, moi ça me replonge vraiment à l'édition que j'ai eue quand j'étais gamin, et ça me fait super plaisir, j'adore ces accroches, je le redis, je trouve ça, sauf que voilà, pour le coup, euh, c'est une idée que je trouve vraiment euh, super sympa, en tant que MJ, c'est vrai qu'on a souvent du mal à starter une histoire, et, euh, et je... Voilà, je dis dithyrambique là-dessus, mais je trouve ça super sympa. Voilà, on a les caveaux, les plans euh, de la renommée, les niveaux intermédiaires, les décrets royaux. Euh, ensuite, on va avoir le royaume de Karak-Azgaraz. Les mines. Et puis là, on a les trucs pas très sympas, hein, les tribus de gobelins, les bandits. Alors là, je regrette qu'il n'y ait pas de PNJ qui soit proposé. Par contre, il y a des supers accroches, hein, poursuivies par, par les orques. Euh, voilà, un grand groupe de pillards orques de la gueule rouge attaque le comptoir commercial d'Asgaraz au moment où ses portes s'ouvrent pour laisser passer les marchands du Burstrike. Voilà. Je vous dis pas tout, je vous, je, vous, je vous spoil pas tout, mais euh, Vraiment, je trouve vraiment que ça, c'est une, une, super, une super idée. Ensuite, on a le guide de Lorelorn. Donc là, on est dans le monde des elfes. Toujours la même structure, avec l'historique, l'étymologie des noms, ici, pour le Camé pour le qui est ici présent, la guerre de euh, la Barbe, les nouveaux alliés, les sinistres présages, la fameuse chronologie qu'on a retrouvée pour les autres présentations également. Voilà. Là, on a euh, les euh, Éonirs, avec euh, la culture, euh, la société, le gouvernement, le Grand Conseil, la, la reine hein, de Lorlorn, le Sénat, le Triumvirat bien entendu hein, elfique. Euh, ensuite, euh, la forêt euh, de l'Orlorne pour pour euh, avec un petit guide du visiteur voyager dans l'Orlorne. Voilà les événements récents. Là ça vous parle des farfadets le domaine du soleil. Voilà. franchement, c'est euh, super euh, c'est super riche. Il y a euh, vraiment moyen de euh, de faire. J'ai pas encore totalement fini en fait cette zone sur les elfes mais euh, c'est celle qui est la euh, plus diversifiée avec euh, toutes les euh, toutes les zones qui sont représentées en, en format de carte. Là, pour le coup, je trouve ça assez inégal au niveau du traitement. Aurait... J'aime j'aime pas la redondance, mais j'aime pas le déséquilibre non plus. J'aimerais bien que ce qu'il y a là, vous voyez, là, les cartes, tout ça, on le retrouve dans les autres. On, on l'a pas forcément. Et par exemple, bah là, je trouve qu'on souffre de pas avoir beaucoup de PNJ, en fait. Alors que chez l'ENA et chez les Halfling, on en avait plus. Mais bon, voilà, c'est anecdotique. Sinon, on a l'annexe qui est très très intéressante puisque euh, en fait elle va présenter plusieurs nouvelles carrières à disposition pour les nains, les elfes et les halflings. Donc on a le chevaucheur de blaireau, on a euh, le garde champ euh, qui est sympa, on a le patrouilleur euh, des euh, carac. Donc ça c'est pour les nains. Les deux premiers c'était pour les halflings. Et puis pour les elfes on a le rôdeur fantôme. Autant vous dire que euh, je suis pas un grand fan des elfes, mais le rôdeur fantôme me fait bien envie. Donc un personnage elfe sylvain euh, peut choisir de devenir rôdeur fantôme dès sa création. S'il tire sa carrière au hasard et tombe sur Chasseur de Primes, donc ça c'est dans le livre de règles, page 30 et 31, il peut à la place choisir rôdeur fantôme Donc ça c'est une carrière vous ne veut pas avoir si vous n'avez pas ce bouquin-là. Et puis ben donc après derrière vous avez les présentations des nouvelles carrières avec toutes euh, leurs évolutions de carrière, euh, et, puis, euh, et puis les compétences, les talents, les possessions. Enfin voilà, on, on retrouve vraiment... Euh, euh, tout ce dont on a besoin, tout comme dans le livre de base, mais on a, on a ces nouvelles carrières et je le redis donc le patrouilleur de, de, de carac pour, pour le nain. Le rôdeur fantôme pour les aides, franchement il me fait, fait très très très envie. Et puis en fin d'annexe on va avoir euh, les armes, les nouvelles armes euh, qui sont pas forcément des armes euh, classiques puisqu'elles sont euh, très très liées euh, aux sociétés. Donc on vous dit que vous pouvez les avoir euh, même si vous n'êtes pas euh, un éonir, un nain ou un elfling, vous pouvez être un humain et puis euh, avoir une arme de nain, mais on vous explique aussi qu'il faut avoir scénarisé euh, l'obtention en fait de cette arme. Donc on a euh, les armes qui sont qui sont présentées, euh, les armes de corps à corps, ensuite on a les armes à distance, et puis ici on a les munitions, qui sont les munitions des nains et, euh, et des éonirs. Euh, puis ils ont des cartouches pour les nains et puis des flèches spécifiques. Et ensuite, tout vous est présenté ici, hein, sur une dernière euh, dernière table. Euh, vous voyez, on a euh, l'arbalète euh, on a la flèche euh, vif-frisson, et ça vous fait un petit, une petite description, un peu fluff, et puis un peu de l'effet euh, que ça peut avoir, en plus des caractéristiques que vous avez ici. Donc euh, franchement, c'est super euh, super bien fait. Voilà, et puis à la fin, bien entendu, on va retrouver euh, l'index. Côté euh, aventure euh, à Strike 2, donc cette fois-ci, hein, c'est la suite. Euh, je vais pas trop euh, m'étaler sur l'ouvrage parce que c'est un euh, recueil euh, de scénarios, hein, euh, donc euh, c'est un peu, euh, c'est un peu embêtant euh, parce que je ne pas, je vais pas vous spoiler euh, les, euh, les scénars qui sont dedans. Donc on a euh, colis Mortel, on a le retour euh, du euh, fru pêcheur. On a euh, trouble en double, bénédiction sanglante, l'or euh, des montagnes grises. Et puis après, on a une partie euh, qui colle un peu plus avec ce que je vais vous présenter. C'est le guide de la roche noire et euh, le burkreich de euh, l'ennemi et, et l'ennemi intérieur. Donc ça c'est pour pour adapter. Euh, voilà. Donc vous voyez, col immortel, je peux pas trop y aller quoi parce que je vais je, je vais vous spoiler. Euh, et je veux pas vous je veux pas vous spoil mais comme d'habitude on va on, on va retrouver les personnages je, je, vais, je vais très vite je passe ma main pour pas que vous, vous voyez ce qui se passe mais euh, voilà je voudrais pas sortir une une carte ou un truc comme ça qui vous qui vous flingue le scénar. Voilà donc du coup ben j'ai très intelligemment mis <rire> mon marque-page euh, là où il faut pour pouvoir passer cette partie de scénario. Euh, donc voilà, vous avez vous avez des nouveaux scénarios, ça constitue quand même une majeure partie euh, de l'ouvrage avec des aides contextuelles et des choses comme ça, des belles lettres à lire, des beaux plans, des trucs comme ça. Je, euh, je passe hein, là-dessus très rapidement. Ensuite, on va retrouver euh, le guide euh, de Roche-Noire, euh, avec euh, bah, là aussi, un petit peu comme dans les archives de l'Empire, euh, toute la partie euh, historique, euh, on va retrouver la chronologie. Vous voyez, on, on retrouve hein, un peu les repères qu'on avait avec euh, avec l'ouvrage précédent. Euh, voilà ce qu'elle qu est devenue à l'heure actuelle. Les dirigeants euh, des provinces. Voilà. Euh, les rumeurs, ça c'est sympa. Visite, euh, visite, de la Roche Noire. Euh, là, on a, on a un premier, euh, un premier plan euh, également. Euh, ensuite, on va retrouver. Euh, alors, j'ai pas. C'est ouais, j'ai passé des pages. Voilà la configuration du terrain, euh, les rivières, euh, avec toujours pareil ces petites accroches scénaristiques que j'apprécie particulièrement. Je trouve que c'est une super idée d'avoir fait ça. Les routes, se déplacer dans Roche Noire, hein, juste ici. Voilà les euh, lieux importants. Et là, du coup. On reprend exactement ce qu'on avait avec les archives de l'Empire, volume à sur des personnages pré avec une partie fluff et une partie caractéristique. Donc ça, c'est ultra ultra classe. Voilà, les mines. Euh, ensuite, les l'argot euh, qui est parlé dans les mines. Ça, c'est vraiment sympa pour faire du. Voilà pour faire du role playing euh, là là dessus vous êtes vous êtes vraiment bien euh, bien aidé voilà. putain de putain de profil ici je vais vous faire un... on va se faire un petit euh, un petit zoom là dessus ouais, bah, ça c'est chouette hein alors surtout avec des euh... des beaux graphismes je trouve voilà L'Hermitage, le château euh, de euh, neufam je ne sais pas si je le prononce bien. Et puis ensuite les résidents, donc Graf Sigmund von Jungfreud. donc ça je vous en avais parlé dans l'Expresso, ça revient sur cette fameuse famille, euh, et donc ça vous, ça vous présente déjà les profils, euh, où ils se trouvent, un début d'accroche pour l'intégrer dans un scénario, et puis, euh, bah, par exemple pour euh, Dame furin c'est sympa parce que c'est il y a ce qu'elle désire et euh, où elle se trouve. Donc vous avez des informations puis ensuite vous avez son camé. Euh, là pour le jeune, euh, le jeune tigmoon vous avez ce qu'il désire et où il se trouve. Voilà. Bon, en plus il est à la recherche euh, désespérément de l'approbation de son père. Euh, voilà. Et euh, auparavant, euh, a joué un rôle dans la restauration du statut de la maison euh, des Jung Freud. Il montrera euh, qu'il est digne d'hériter du titre. Donc voilà, vous avez tout un ensemble de personnages comme ça avec ce profil, ce qu'il désire et où le trouver. Euh, je trouve ça aussi cette proposition là euh, super intéressante au, au niveau euh, au niveau MJ parce que quand on n'est pas un expert puis qu'on a besoin d'un peu de soutien pour se lancer. Eh bien, je trouve ça super sympa. On a une partie sur les complots et les intrigues. Hein, défendre les vallées, euh, à l'aide de Karak euh, Asgaraz, euh, la guerre commerciale, euh, levez-vous citoyens. Voilà. Et puis ensuite, on a une dernière partie euh, qui est euh, Uber et euh, l'ennemi euh, intérieur. Donc en fait, c'est une section euh, qui résume la manière dont les événements de l'ennemi intérieur peuvent en fait. Euh, euh, influer sur euh, Uberreich et, euh, et euh, sur le duché de, de Roche noire Donc ça, je vous laisserai, je vous laisserai explorer vous-même. Mais euh, voilà, l'ennemi dans l'ombre, la chute de Bogenhafen, le conseil municipal. Il y a pas mal comme ça de, de, de, de clés pour, pour faire une, une adaptation. Et euh, c'est vraiment, vraiment sympa. Et puis à la fin, on va se retrouver avec euh, avec l'index. Et puis là, je vais pas trop euh, m'arrêter parce que c'est les aides de jeu. Et donc, je peux pas vous les montrer. Sinon, euh, je vous spoil. Et euh, bah c'est pas bien de vous spoiler. Voilà, on a parcouru ces deux super bouquins. Voilà, j'espère que cette présentation de ces deux très très beaux ouvrages de Chaos Project vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur leur contenu. Euh, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup, en fait, les maquettes, la façon dont c'est proposé. Je vous ai dit, les systèmes d'amorce là, je trouve ça vraiment très très intéressant. Euh, je pense que ça peut aider en fait les MJ qui ne sont pas vraiment euh, à l'aise, qui sont débutants, qui ont besoin de maturer en fait leur pratique euh, du jeu de rôle. C'est des ouvrages qui sont extrêmement intéressants euh, à, euh, à naviguer et puis euh, qui se prêtent vraiment à être pitch notés si je peux me permettre de dire ça comme ça, on, on va chercher en fait de l'information, on va chercher de l'inspiration et euh, ça fonctionne extrêmement bien à la fois euh, pour l'archive de l'Empire mais également pour la partie euh, qui n'est pas scénaristique euh, de l'aventure à Uber Strike. Et puis sinon, ben les scénarios qui vous sont proposés dans, dans ce deuxième volume sont vraiment super sympas. Et puis bon, on a l'habitude hein, de la proposition. C'est quand même richement documenté. Il y a, il y a beaucoup de de support pour pour l'histoire. C'est très très bien fait. Voilà. Au niveau de ces ouvrages, on est sur 30 euros pour les deux entre 29,99 et 31,90. Euh, donc voilà, on est sur un prix de 30 euros. Je vous mets les liens euh, en description sous euh, la vidéo si vous voulez pouvoir les commander et euh, soutenir euh, la page par euh, la même occasion. Je remercie une fois de plus Chaos Project pour euh, sa confiance et puis j'espère qu'on pourra vous proposer la suite de l'univers de Warhammer Fantasy et puis peut-être également d'autres choses sur l'univers de Warhammer tout court, mais je ne vais pas en dire de trop. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jeux, parce qu'il n'y a que ça peau poutrée le type d'en face. N'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à partager la vidéo. Sur ce, à très bientôt pour du JDR sur la page Péro. Ciao